Bonjour chers populations, je m'appelle Maître Anani, je suis un tradupe articien, un égoïste, tout ce qui touche la santé, la spiritualité, c'est mon domaine. Je me présente ici pour vous parler de ce qui pourra intéresser tout le monde parce que la santé n'a pas de prix, la liberté, l'esprit n'a pas de prix et... Il ne faut surtout pas se baser sur des matériels pour évoluer. Tout ce dont on a besoin, c'est dans la nature, c'est d'être en communion avec la nature. C'est pour cela. Moi, Nani, je suis disponible, je suis disposé à vous aider. Ce matin, je vais donner une recette gratuite pour tout le monde. Ma soeur nous sommes à même Je suis mina je suis disposé à aider tout le monde, comme je vous dis. La recette que je vais donner aujourd'hui, c'est un bain qui vous purifiera et qui vous permettra d'évoluer d'avoir tout ce qui vous a été déjà retiré comme chance, de retrouver votre chance dans votre vie. Ce n'est pas grand chose, mais c'est important de le faire. C'est un bain qui se fait sur cette chose. Pour réaliser ce bain, on a besoin de deux feuilles, notamment la première feuille, c'est la feuille de basilic. La feuille de basilic. C'est cette feuille. Ça, c'est la feuille de basilic. C'est une feuille qui vous permettra d'avoir la chance. C'est une feuille de chance. Ça vous ramènera tout ce qui a été perdu dans votre fille du côté de la chance. C'est ce que cette feuille fait. La seconde feuille, Et voilà, c'est l'isop. Et fondamentalement tout le monde sait que l'isop c'est une feuille qui est basée sur la purification qui vous ramène à l'étape normale l'étape sur laquelle vous étiez quand vous êtes venu au monde après des impuretés l'isop vous ramène à la santé parfaite donc ce que je m'en vous donner c'est une connaissance que mes grands-parents m'ont laissé avec cette feuille vous pouvez réaliser des produits dans votre vie comment ça se fait la feuille d'isop, comme elle se fait rare, c'est une feuille que vous pouvez chercher et conserver en l'arrosant tous les jours. Vous pouvez la chercher la conserver. Mais la feuille d'isop cela chercher tous les matins que vous devez utiliser ce bain. Le bain se fait à 4 heures ou à 5 h entre 4 heures et 5 h Il n'y a pas de précision, mais ça ne va pas dépasser 5 heures. Pourquoi Parce que en cherchant la feuille d'isop, vous ne devrez parler à personne le matin. Vous, vous levez à 5h ou à 4 heures pour aller chercher la feuille d'isop. Le matin, parce que c'est 7 jours, chaque jour vous irez chercher la feuille d'isop. Donc le matin, à 5 heures quand vous vous levez, vous allez chercher la feuille sans saluer, parce que, sans parler à personne. Vous cherchez la feuille d'isop pour la venir. Je vous rappelle, vous avez déjà la feuille de basilic à la maison. Vous prenez une partie de la feuille de basilic. Vous mettez dans le récipient, dans la basique dans laquelle vous voulez vous doucher, la basse que vous voulez utiliser pour prendre l'eau pour vous doucher dedans avec de l'eau. Vous ajoutez la feuille d'isope que vous avez cherché auparavant et vous allez essayer de le mélanger, de le trituer pour que ça puisse faire un bon mélange. Vous tripotez les deux feuilles pendant un long moment. En le faisant, vous serez en train de dire vos voeux, vous serez en train de prononcer vos voeux, ce que vous voulez pour votre fille. L'étape que vous voulez que votre fille soit, vous dites tout ce que vous voulez sur votre fille en faisant cela. Après avoir fait ça, vous amenez votre seau d'eau dans la douche, déjà avec les feuilles. Et ne retirez pas les feuilles forcément. Vous pouvez laisser les feuilles dedans. Est-ce que vous me suivez? Donc après cela, avant que vous ne commenciez pas à vous doucher, vous allez commencer par demander la purification d'abord. Vous commencez par demander la purification. Après la purification, vous commencez par reformuler vos vœux. Vous commencez par reformuler vos vœux. Vous ferez ceci pendant 7 jours. Après le septième jour, je vous donne trois jours pour avoir l'amélioration dans votre vie. Même déjà en vous douchant, lors des deux jours, vous allez commencer qu'il y a un changement dans votre vie. Je vous le dis parce que c'est la connaissance que mes ancêtres m'ont laissé et je tiens à partager la plus grande partie gratuitement avec vous. Je suis le maître Anani. Je suis originaire de deux pays, du Togo et du Bénin. Je partagerai ce que j'aurai avec tout le monde. Essayez de me contacter si vous voulez. Si les recettes que je vous donne vous intéressent et vous pensez que ça pourra vous faire du mal ou du bien, dites-le moi. Et si vous pensez que c'est du bien, que ça vous fera Vous pourriez le partager avec d'autres. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos que je ferai ultérieurement. Je suis le maître Anani. Je suis Joyam au plus 229 69 81 80 83 69 81 80 83 Contactez-moi et j'essaierai de vous aider. Mais de grâce, n'essayez pas d'abuser de ma patience ou de ma générosité, parce que ce que les grands nous ont laissé, nous tenons à partager avec tout le monde, pas forcément au prix d'argent, mais aider les autres, fait partie de œuvre humanitaire. Merci.